Wilfried Méance, euh, vous êtes un deux co réalisateur du film Jumeaux, mais pas trop. Tout à fait. Donc euh, c'est une belle surprise ce, que ce film. Et, et je crois que euh, vous l'avez fait à deux. Oui, avec Olivier Ducré. Et donc Olivier, voilà. du voilà. euh, Olivier ducret Oui. Olivier Ducré avec qui vous avez déjà fait un court-métrage. C'est ça. On avait fait un court-métrage ensemble il y a trois ans. Moi j'ai fait plusieurs courts-métrages avant, Olivier avait vu des courts-métrages et des documentaires aussi. Et il y a trois ans, on a, on a décidé de, de mettre en commun nos forces pour faire des films ensemble. Et euh, on a fait ce premier court-métrage pour être sûr que c'était une bonne idée. Ça l'a été. Et euh, on a continué et jumeau est notre premier, jumeau et mes patrons est notre premier long métrage ensemble. Alors ce que l'on apprend, alors moi je le savais parce que j'ai un peu travailler sur la jumelité, euh, c'est que justement, euh, ce que vous racontez dans le film, le fait que deux frères jumeaux, un blanc et un noir, c'est possible. Oui, c'est possible. D'ailleurs, si on tape euh, en recherche Google jumeaux noir et blanc, on tombe sur euh, des photos et à la base, le, le projet vient de, des euh, producteurs qui étaient tombés sur un, un article qui relatait ce, ce fait et qui avait rencontré des, des jumeaux noir, noir et blanc. Ils ont profité pour raconter plein de choses, parce que c'est une comédie, Exactement. mais moi je ne dirais pas que. Pas que, oui, c'est pas... Est-ce que l'idée de départ, voilà, c'est... Vraiment, vous aviez besoin de parler de, de choses qui nous... Ben, qui font partie de la, des, des problématiques de société d'aujourd'hui. Je pense qu'on avait surtout envie de parler de euh, la famille, de ce qui nous construit en tant qu'être humain, les, les relations de sang, les, les gens qu'on va rencontrer aussi dans notre parcours de, de vie, et euh, le monde dans lequel on, on, on, on, on évolue, l'endroit dans lequel évolue, nous forme en tant qu'être humain. Et, euh, et c'est ces valeurs-là confrontées, parce qu'en fait, euh, ils ont été séparés à la naissance, ils ont vécu dans des univers complètement différents, ils découvrent euh, l'existence l'un de l'autre à 30 ans, Bah, ils vont se confronter. Et, euh, et euh, ils viennent du euh, même endroit, parce qu'ils ont la même maman, mais ils n'ont pas euh, évolué pas, euh, pareil. Et, et c'était surtout ça qu'on voulait vous raconter, c'était qu'est-ce qu qui nous construit en tant qu'être humain et parler des valeurs de la famille. Après, il y a plein de sujets qui se sont griffés dans, dans le film, comme l'adoption, le rapport avec ses parents, le rapport avec ses frères et sœurs. Et ça, c'est naturel, parce que quand on, quand on traite de la famille, c'est des sujets qui reviennent... Naturellement. Et la politique, l'influence que ça a sur nous aussi. Oui, euh, exactement. Euh, bah, parce qu'on a un des deux personnages qui se présente pour être député de sa euh, région alors, euh, et, et qui prône en plus les valeurs de la, de la euh, famille. Donc quand il va apprendre en fait que euh, ce sur quoi il s'est construit toute sa vie euh, est un mensonge, euh, bah, ça va mettre en branle ses certitudes forcément. Oui, parce que vous lui faites dire, euh, euh, non, c'est le personnage d'Ahmed qui le dit, euh, qui euh, euh, l'ADN, on, on dit Ça ne ça trompe jamais. Voilà, Mais ça ne nous trompe jamais, c'est pas pas plus comme la, la vérité. C'est pas comme la politique. Voilà, c'est euh, pas ça, comme ça, ça la politique. Donc ouais. ça c'est quand même. Ces phrases-là, il faut aller les chercher. Oui, oui, bien sûr. Hum. Bah, on sait très bien, c'est. Voilà, c'est des. Que... L'ADN, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause, alors que les, alors que les convictions politiques, c'est plus, -ce plus discutable, dirons-nous. Alors en même temps, des hommes politiques, il y en a deux dans le, dans le film. Donc il y a le, un des deux frères donc, ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui se présente donc à la députation. Et puis il y en a une autre qui justement euh, joue le contrepoint. Oui. Mais en même temps, voilà, vous montrez deux facettes de politiques. Et en même temps, je ne sais pas, j'ai pensé que vous avez envie de dire que des, des, des politiques comme le virement de situation justement de ce frère, il, faudrait, il en faudrait plus des politiques comme ça. Euh, oui, après nous on n'a pas des envies... En fait, on part du principe avec Olivier que, en tant que cinéaste, parce qu'on débute, on, peut pas, euh, on, on est là pour poser des questions, pas pour y répondre. Mmh. Et oui. euh, notre, notre envie à, à, à nous, c'est d'exposer des faits, d'exposer des, des, des situations. Après, dire qu'il y a un, un message politique absolument dans le film, ça c'est la vision que les, gens, que les spectateurs auront. Jumeaux, mais pas trop C'est vous deux les deux jumeaux de ce film. C'est nous, euh, c'est Ahmed Silla et Bertrand Huskla. Oui. Donc euh, on, on est agréablement surpris quand on voit ce film. Donc euh, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a surpris aussi quand vous propose ça, d'être frère jumeaux bah, ça, ça nous a surpris parce que le pitch est surprenant. Le pitch du film, c'est l'histoire de deux frères jumeaux, un noir, un blanc. Et surtout on a été surpris à la lecture du scénario. Parce ouais. que le pitch paraissait être simplement un pitch vendeur. On se disait, ah, tiens, on vous dirige vers une comédie pas très fine. Et en fait, en lisant le scénario, très vite, on s'est rendu compte que c'était qu'un pitch de départ, qu'une idée de départ, simplement. Et quand après, il y a un vrai développement dermatologique Et quand on vous dit que vous êtes surpris du film, ça, c'est le plus beau retour qu'on puisse avoir. Parce qu'effectivement, je pense qu'il est surprenant. Je pense qu'un bon film, c'est avant tout une bonne fin. Et celui-là, on a une formidable. Et en même temps, le film n'utilise pas les clichés. Exactement, et ça c'est vraiment à mettre au crédit de Wilfried Méhence et d'Olivier Ducret, qui sont les réalisateurs du film. On a dépassé en fait ce, cette question de la couleur de peau qui est centrale au film, mais en fait on a dépassé tout ça pour ne pas tomber dans les clichés, dans la caricature de la famille noire euh, qui, euh, qui va se confronter à la famille blanche et euh, faire des, des blagues sur les blancs et que les blancs... F... On a dépassé tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui en plus même c'est un, un respect du public que de dépasser, de leur proposer autre chose. Je pense qu'ils sont plus intelligents et qu'ils ont, qu ont envie d'autre chose. Et, euh, et, et cette universalité de la, de la famille, de, de l'adoption de, de, de, de toute cette question-là, bah c'est beau de les, de les retrouver dans, dans, dans ce film-là. Euh... En même temps, on est... Vraiment plus proche de la réalité parce qu'on a chacun une histoire et Exactement. on peut s'y retrouver dedans Exactement. quand on a eu justement des, des histoires d'adoption ou de ou de parents cachés ou des choses ça. comme ça des donc euh... même divorcé de... oui. en fait le film il est, il est cool parce qu'on peut le prendre à différents endroits c'est à dire que vous vous allez ressentir une émotion particulière peut-être à un moment du film euh, Bertrand oui. à un autre moment moi pareil euh, moi par exemple quand dans dans le film j'ai une relation très très fusionnelle avec, avec mon papa et, et après il se passe ce qui se passe et ben j'ai pensé à ma à mon expérience personnelle avec mon propre papa donc forcément ça m'a fait quelque chose peut-être plus émotionnel que Bertrand. Donc euh, c'est tout ça et c'est ce qui est beau euh, c'est que voilà on a plein de... on peut prendre la page où on veut en fait. Qui est interprété par Jean-Luc Bideau qui est quand même un, on peut dire un monstre du cinéma français. Et qui est un monstre du cinéma français. Du cinéma français et même... Québécois. J'ai grandi, mm. grandi avec lui. J'ai grandi mm. avec Jean-Luc Bideau. Je, je, je suis mm. archi fan de, de la série H. Mm. Et l'un des auteurs euh, du film c est, est un auteur, de, est un des créateurs de H. Mm. Mm. Du coup, et... il y a une espèce de truc bizarre pour nous de sortir des oui. côté de l'écran. Bah, c'est dingue. Mm. C est, c est vraiment, c'est dingue. C'est une chance incroyable. Et, et vous, vous avez euh, comme parents adoptifs Gérard Junior et Isabelle Géline. Ça, c'est ouais, bah un peu fou. <rire> Ce moment un peu étrange quand même dans ta vie où Gérard Junior, tu, tu dis bonjour Gérard, en fait, tout simplement. Ce qui est super, c'est vraiment. Là, pour le coup, j'ai eu un partenaire de jeu incroyable avec Gérard. C'est bah, il est Gérard, en fait. Il ne va pas passer pour euh, Gérard, euh, je ne sais pas qui. Ou non, il est simplement là pour aider, pour donner le change. Et Isabelle Gélinas, j'étais d'autant plus heureux de travailler avec elle que je sais que sur Twitter, ces dernières années, il y avait beaucoup de photomontages de ma tête et de la sienne. Pour dire que, quand même, est ce que Bertrand Scrages ne serait pas le fils caché de Isabelle Gélinas. Mais bah, il sera ça, bah, <rire> <rire> ça a été <rire> fait dans un film, je suis sûr. Trop... <rire> et oui. Alors, moi, ce que je, je voudrais euh, quand même. Euh mettre l'accent, c'est que c'est vrai que c'est une comédie, c'est annoncé comme une comédie, mais finalement pas que. Est-ce que est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce qu'on est-ce qu'on peut s'intéresser à tout ce qui se passe à côté? Parce que vous, votre personnage, il va défendre le fait que une maison de quartier revive. Vous, vous êtes un homme politique, mais qui en même temps euh, part mal. Bon, je vais pas dire comment il va arriver, mais en mm -hmm. tout cas il part mal dans la politique parce qu'il a un exemple d'un de ses pères. <rire> voilà. Donc euh, est-ce que justement vous m'approuvez si je dis que ce n'est pas qu'une comédie ah ben, à, à 4000%, euh, c'est n'est pas qu'une comédie. C'est beaucoup. C'est-à-dire que ce qui est, la comédie devient un prétexte, en fait. J'ai l'impression, si, si, si, si, je ne sais pas si je m'exprime bien ou si ma pensée est claire, mais ça devient un prétexte, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses après. Et puis on vient, on vient picorer, on vient dire autre chose. Euh, et et c'est deux parcours différents qui vont en fait euh, bah, fusionner et se retrouver à, à un moment donné. Donc... Euh, il y a un ouais. côté agréable de se dire qu'on on, on va donner au, au spectateur plus que ce qu'il est venu voir. Est ça. On va le surprendre. Et ça, je mmh. trouve que c'est toujours un cadeau de cinéma et une forme aussi de respect du public de mmh. dire qu'il est toujours plus clair. Non, c'est ça plus, que je voulais est dire. Libertaire. Mais lui, il n'est pas est il est que que clair. C'est parce que je ne veux pas réfléchir pendant que tu parles. Même est là, ça. il n'est pas enfoncé, il est en clair. C'est ça. ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est clair. C'est pas si. Et donc, du coup, je trouve ça toujours agréable. voilà, On est venu voir une comédie, on en ressort quand même avec autre chose. Jumeaux, mais pas trop. Comédie. Mais, pas, mais que, pas que, mais pas que. Mmh. Voilà. Comme mais pas trop. Voilà. Voilà. Non, en vrai, Alors, médecin, là. Cet homme politique, vous le voyez comment vous que vous interprétez Moi, bah, déjà, j'ai une passion moi, pour euh, jouer les hommes politiques, parce que j'ai déjà beaucoup corpé dans mon programme court Et je crois que ce qui fait que j'aime les jouer, c'est parce que je les aime, euh, les hommes politiques. J'ai une vraie empathie pour ce travail que je trouve hyper compliqué, parce que quand on est un homme politique, il faut être sûr de ce qu'on pense. Euh, et moi, je ne le suis pas du tout. Quand je m'intéresse à la politique, je, je, je ça de loin, je doute beaucoup. Et le fait de jouer à un mec qui est sûr de lui euh, tout au long du film, c'est un truc qui me plaît énormément, puisqu'en plus, à un moment dans le film, eh ben, il apprend quelque chose euh, sur son ADN et il se rend compte qu'en fait, il ne fallait pas qu'il soit si sûr de lui. Donc, alors, ce personnage-là, hyper droit dans ses bottes, comme dirait euh, l'un des prédécesseurs, et euh, qui d'un coup est désaxé par une nouvelle aussi forte que celle-là, j'ai trouvé ça extrêmement agréable à parcourir. Il va évoluer en même temps, cet homme politique. C'est ça qui est bien. Oui. C'est qu'en même temps, il, va, il est confronté à un homme politique pas très honorable, Exactement. disons, qui va aider euh, voilà, euh, aussi le, le personnage joué par Ahmed. Et c'est vrai que le, le vôtre... Y a, y a, y a, ça nous donne un peu d'espoir envers les hommes politiques, peut-être. Alors, ce n'est pas le but, <rire> hein Je ne <rire> suis pas non plus à réhabiliter la fonction, Non, non, mais, mais si ça fait de manière collatérale, oui. pourquoi pas oui. Non, ce que je trouve drôle, c'est qu'en fait, l'homme politique, pourquoi c'est hyper malin d'avoir pris ce genre de personnage pour ce film C'est que ce sont... Il y a des manières d'être un peu... On parle beaucoup en politique d'un logiciel, un logiciel d'un parti, un logiciel d'un homme politique. Effectivement, certains, quand ils se mettent à parler, on a l'impression qu'il y a une espèce de logique algorithmique chez ces gens. Il y a une espèce de manière de penser qui est extrêmement structurée. Et encore une fois, le fait d'arriver à quelqu'un qui sait comment il pense et qui doit être confronté à une réalité, mais qui n'est pas du tout compatible avec son logiciel, quand il y a une mise à jour de ce logiciel, à filmer, à voir et à jouer, c'est forcément passionnant. Alors, on ne va pas dévoiler tout ce qui va se passer, mais en tout cas, votre personnage, Ahmed, euh, eh bien, va aussi apprendre à le connaître, va aussi changer par rapport à, à ses a priori aussi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est deux parcours différents qui vont, euh, qui vont se retrouver. L'un va... En fait, nous deux, on apprend à se connaître. Et euh, j'ai des a priori sur, euh, sur, euh, sur, son, sur sa fonction, sur lui, sur sa personne, qui vont euh, s'estomper voilà, pour, pour euh, aller vers un but un peu plus, euh, un peu plus euh, commun. Et lui, pareil, il a des a priori sur le fait que bah, si on me présente comme son frère, Qu'est-ce que ça va faire quoi. Mmh. Donc, euh, tout ça, il faut, il faut savoir composer avec. Je vais vous poser peut-être une question peut-être indiscrète. Ah, dites-moi. Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Est-ce que euh, la première fois... Quel âge vous aviez la première fois où on vous a fait remarquer, justement, que euh, vous aviez la peau noire euh, La première fois que j'ai ressenti ça... que ça vous a ça, choqué La première fois que j'ai ressenti ça, c'était... Euh, je devais avoir une dizaine d'années, c'était... En sixième, ouais. je rentrais en sixième et, euh, et j'ai vécu ma première blague raciste, on va dire. Et c'est là où j'ai été confronté euh, à un truc. Ok, ah, je suis différent. C'est il y a ça. J'irai même plus loin non. C'est c'est faux, c'est pas ça. Parce que là, je m'en suis souvenu. Ah. La première fois que j'ai été confronté à ma couleur de peau, mais on me, en fait, on me l'a même pas dit, mais on me l'a fait comprendre. Donc c'est encore plus insidieux, oui, c est c est encore incroyable. C'est encore plus. C'est pire. C'est qu'en fait, je suis arrivé en primaire. Et j'étais le seul qui n'avait pas le droit de jouer au football avec les autres à la cour de récré. Et il avaient dit Ouais, mais non, toi, tu joues pas avec nous. Alors que et je ne comprenais qui, pas. Ils sont bêtes parce que si on respecte le cliché, en plus, bien on a un dans l'équipe. Exactement. Mmh. Après, je suis nul au foot. <rire> mais. <rire> et et j'ai pas compris pourquoi, en fait, dès le départ. Et. Euh... et j'aurais posé la question Ouais, non, on ne veut pas. Et bien, j'ai pris le ballon et personne n'a joué au foot pendant deux trois jours. Et après, ils ont compris que bah non, en fait, faut que, faut il faut qu'ils jouent. Mmh. Donc je me suis bagarré. Mais c'est la première fois que j'ai été confronté à, à ma différence. En fait. Comment vous avez fait pour que justement ces, ces deux acteurs, donc, qui, qui sont deux personnages, puissent être en adéquation complète pour le, pour le rôle Alors nous, ce qu'on a fait, ce qu'on aime beaucoup faire avec Olivier, c'est faire beaucoup de répétitions. Euh, c'est un truc qu'on qu qu leur a demandé déjà, euh, c'est de se rendre libre en euh, préparation parce qu'on considère que le film, euh, il commence là en fait. C'est dès, dès la préparation qu'avec euh, les lectures qu'on va faire ensemble, euh, avec les moments même qu'on va passer ensemble, parce qu'au-delà de parler du texte, parce qu'on fait, euh, on répète des scènes, on vit des euh, moments ensemble, on bouge des kebabs, euh, enfin, on mange des kebabs, c'est mieux que vous, des kebabs. On mange des kebabs, euh, on, on, on passe un temps même à parler de, euh, de euh, nos vies, même autres que les personnages. Mais ça crée une sorte de symbiose, ça crée euh, un groupe qui va travailler ensemble sur un, sur un euh, projet. Et je pense que euh, dans cette, euh, quand le fait de faire ça nous a aidé à créer cette relation de frère entre. Euh, entre Abel et Bertrand. Oui. Et ça, ça a été vraiment une envie, et c'est notre manière de travailler qu'on avait déjà en court métrage et qu'on a voulu continuer en long. Et même eux, qui, ils nous ont dit que sur les autres projets, les autres films qu'ils faisaient, ils n'avaient pas autant de répétitions, et que maintenant, sur les prochains projets qu'ils faisaient, ils avaient envie de l'imposer, même aux metteurs en scène avec qui ils travaillent, parce que plus on se parle avant de ce qu'on va faire, bah plus même on peut rien inventer sur le plateau parce que parce qu'on a beaucoup discuté. Et est-ce que justement vous les aviez pris avant que cette, ces rencontres, ces répétitions, comment vous leur aviez exposé chacun le, le sujet, le, ce qu'ils auraient à faire, les rapports qu'ils auraient à avoir, parce qu'il a fallu que vous soyez euh, euh, bah, amoureux d'eux Bien sûr, bah, en fait euh, je pense qu'on était déjà très amoureux de nos personnages et quand on quand on a pensé, à... Alors d'abord on a, on, a, on a proposé le film à euh, Ahmed qui nous a dit oui parce qu'Olivier avait travaillé euh, avec lui sur le film euh, L'ascension qu'il a, qu a coécrit. pour nous c'était une évidence le, que le personnage d'Anthony était pour Ahmed. Euh, après on, on, a, on, a, on a rencontré quasiment au même moment, c'était le même mois d'ailleurs, c'est marrant. Bertrand pour la première fois au, au festival de court-métrage où on venait présenter ce premier cours qu'on allait faire avec Olivier, et on le connaissait par les vidéos de route, on le connaissait un petit peu par rapport aux personnages politiques qu'il pouvait faire aussi dans ces vastiers-là, dans ces, dans ces, dans ces et on s'est dit que c'était lui. En fait, il y a une sorte d'évidence quand vous, quand vous rencontrez... Vous euh, vous êtes dit, l'alchimie va pas va, va, va passer. Voilà, et, euh, et puis c'est des... Mais, mais c'est valable, j'ai envie de dire, pour tout le casting, c'est-à-dire que nous, on voit ça pas beaucoup avec des directeurs de casting, parce que on considère que c'est à nous de travailler pour aller trouver les acteurs qu'il faut pour les différents rôles. Et on les choisit vraiment parce qu'on les, qu les a vus dans d'autres films ou au théâtre, et parce qu'on pense qu'ils correspondent exactement à ce qu'il nous faut pour le personnage et, et pour le film. Oui, parce que justement, vous avez aussi choisi, vous venez de parler de brute la comédienne... Qui, voilà, qui, qui joue déjà avec, avec, avec Bertrand. Avec Bertrand. Brut, ouais, ouais. Ouais, ouais, tu, Donc c'est pour que ça que c'était quelque chose de... Et ce n'était pas euh, forcément parce qu'elle jouait avec euh, Bertrand dans non, mais oh, parce y avait une complicité question. Parce déjà. Qu elle correspondait exactement au, au, au euh, personnage de euh, Noémie. Et donc, il y avait une sorte euh, d'évidence. Alors, c'est sûr que ça a été plus simple, vu qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble avec Bertrand, de créer cette euh, alchimie, parce qu'ils se connaissaient déjà. Mais je pense que même si ce n'était pas connu, si on avait fait, à travers ces euh, lectures, des euh, rencontres, qu'ils avaient travaillé ensemble, on en serait euh, arrivé au même euh, résultat. Et c'est ça. C'est trouver les bonnes personnes, les mettre au bon endroit et, euh, et faire que ça marche, prier pour que ça marche. Voilà. Alors c'est un film qui parle des différences bien sûr, bien sûr. donc euh, vous êtes je suppose très sensible à ça. et. Quel est, quel est le, Je sais pas, on, on sent que vous voulez faire passer un message, qu'il faut une meilleure compréhension, qu'il faut que les politiques s'y intéressent aussi de plus en plus, et en même temps, euh, on sent que c'est quelque chose qui, qui va guider l'avenir de notre société. Oui. Donc, est-ce que vous avez l'impression d'avoir mis une petite pierre là On espère toujours. Après, comme je vous disais tout à l'heure, euh, nous, on est là pour, pour, pour, pour poser des questions et pour dire ce qu'on pense, euh, en gros, de... Euh, pas de ce qu'on pense de ce qu'il faudrait faire, parce qu'on n'est pas des politiques, mais euh, plutôt ce qu'on aimerait euh, qu'il se passe. Voilà. Oui, l'ouverture, l'ouverture voilà. d'esprit. On ne sait pas forcément comment on veut y arriver, parce que, parce que le cinéma n'est pas la vraie vie, ce n'est pas aussi simple. Mais euh, on se dit que c'est possible. En fait, le cinéma, le cinéma est là pour faire rêver et dire aux gens c'est possible. Si on y croit ensemble, si on travaille ça ensemble, c'est possible. Oui. Et... Euh, et euh, voilà, et je pense qu'on vient euh, d'origines aussi un peu euh, différente, enfin, on a grandi dans des quartiers un peu différents, euh, avec, euh, avec euh, Olivier, et on... mais ça ne nous empêche pas d'avoir les mêmes euh, envies de cinéma et, et cette même humanité, entre guillemets. Enfin, voilà, oui. et, et, ce, et ce duo, on y croit complètement. Oui. Donc, on sent qu'il fonctionne bien. Et je pense que vous êtes content du résultat ah, oui, pour oui, le oui. premier long métrage oui, oui, oui. ensemble. On est très en fait mmh. la chance qu'on a eu aussi c'est qu'on a eu des producteurs qui nous ont laissé faire exactement le film qu'on avait envie de faire, ce qui n'est pas toujours le cas pour un premier long métrage parce que euh, des fois on veut un peu euh, calibrer les et choses, oui. contrôler, vérifier. Là ils nous ont laissé vraiment, que ce soit Jérôme comme Antoine, laisser faire le film qu'on avait envie de faire et le film qu'on voulait défendre. Alors bien sûr c'est un premier long, il y aura il y a forcément des choses qu'on améliorera sur nos prochains films, si, si on nous laisse la chance d'en refaire bien sûr, il n'y a pas de raison. <rire> mais, pas de mais, raison pour mais, mais, mais pour le coup, euh, euh, je, pense que, voilà, je pense que cette liberté-là, on, on nous l'a donnée et on l'a prise. Juste une dernière question, avant la dernière année dernière, d'après oh, pour vous. Euh, Vos choix de films, justement, euh, sont, sont très porteurs, j'ai l'impression pour le public, pour ce que vous représentez. Donc, euh, comment vous les choisissez, vos films Parce qu'on peut dire qu'à chaque fois, ils sont bien choisis, les ben, rôles que oui. vous avez. Eh ben, merci beaucoup. Mmh. Ça, franchement, ça me, fait, ça me fait énormément plaisir parce que j'ai à cœur de, de faire des choix pour que justement, on puisse me dire ça après. Tu as fait le bon choix à ce moment-là. Et justement, j'essaie de faire les choix dans euh, des films dont je serai fier plus tard. C'est-à-dire que dans 20-30 ans, j'ai envie d'être fier d'avoir fait euh, « À ce moment-là, je ne m'en mets pas trop ». Donc, euh, je, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénarios. J'ai euh, une, une agent incroyable euh, qui, euh, qui est ferme aussi sur, sur les choix qu'on fait, et c'est hyper important pour pas euh, pour pas faire des choix qui soient que financiers, des choix qui soient euh, voilà. C'est euh, je choisis vraiment au coup de cœur. Mm. Si j'ai le coup de cœur, si euh, ça va dans mes valeurs, dans ce que j'ai envie de transmettre, dans ce que est-ce que je vais m'amuser, voilà, j'y vais, je fonce. Mm. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je fais les choix. Et pour l'instant, je touche du tech. <rire> Alors Bertrand, pour terminer, bon, vais... euh, ce film, un beau, un beau petit message quand même. C'est un beau petit message. Mmh. Et notre regard sur la société. Mais C'est ça qui est agréable, c'est qu'il y, y a à la fois un, un beau message et en même temps des, des partitions et des parcours de personnages qui euh, sont... Euh, trouvent écrit avec beaucoup de finesse, parce que je trouve que ce qu'on joue dans le film, le... nos personnages, nos deux personnages partent aussi par des émotions très violentes. Euh, Qu'est-ce que c'est d'être confronté à quelque chose qu'on n'imaginait pas possible Est-ce que euh, la première réaction, c'est quoi C'est l'amour, est-ce que c'est le rejet Et le film passe par toutes ces phases. Et je trouve que si le message peut paraître optimiste, quoique, il faut voir euh, le film, euh, je pense que ça fait aussi euh, la part belle à des émotions euh, plus sombres et ça montre vraiment toute la complexité que ce que c'est que d'être famille. Être famille, c'est aussi un choix. Il y a la donnée biologique, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Et je trouve que ça offre. Pas mal de pistes de réponse à ces questions. En tout cas, moi je vous remercie merci et j'espère que le film aura un impact sur le public et que euh, voilà, il sort le 28 septembre. Voilà, donc euh, il ne faudra pas le manquer. Exactement. Merci beaucoup en merci. tout merci cas merci pour cet entretien. J'ai dépassé de presque deux minutes. Ah, que gardez les cadeaux. Gardez bon. les cadeaux. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que le spectateur comme nous euh, va avoir un plaisir euh, immense à voir ce film. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une comédie mais pas que. Et en même temps, voilà, on rit parce qu'il y a beaucoup de, de belles répliques. Donc voilà, Donc euh, vous disiez tout à l'heure que le scénario, vous l'avez écrit à quatre mains. Même, même à, à, à six mains parce qu'on l'a écrit à... En fait, c'est Olivier et Jean-Paul Batany qui avaient commencé le scénario ensemble. Moi, je les ai rejoints sur une V2 en fait et l'avantage qu'on a, c'est qu'avec Olivier, on avait quasiment le même âge et le fait de travailler avec Jean-Paul Batani qui est un scénariste plus établi, c'est lui notamment qui avait créé la série H, qui a écrit aussi le film Safari, enfin qui a écrit plusieurs en métrages, donc il y a une expérience euh, plus plus long qu'un autre aide aussi. En fait, je trouve que d'écrire avec des différentiels de génération comme ça aide aussi à avoir une vision euh, différente sur un script, sur des personnages, etc. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de, de, de 60 ans d'écrire des de, de, de, de personnages de 60 ans et, et plus que pour nous qui en avons euh, 30. Voilà. Trop, mais justement, euh, ce film on peut y aller à fond. Ah ben merci. Donc, euh, voilà. Merci on beaucoup. Peut y aller, on peut mettre trop tout ce qu'il faut. Il faut. Merci. <rire> merci beaucoup. Merci.